Déjà, merci beaucoup de l'invitation, je suis très heureux de venir, très heureux de participer ainsi à, à ta campagne parce que je pense que c'est le moment pour nous d'inventer une, une gauche nouvelle, c'est le moment de sortir des cadres préétablis et des idées préconçues, c'est le moment en fait d'assumer une forme de, de renouvellement tout en restant fidèle à des principes. Et c'est ces principes que j'ai essayé, moi, de, de retrouver et de refaire vivre euh, dans mon livre. J'ai passé, en fait, deux ans à explorer cette France euh, progressiste, humaniste, euh, cette France qui, euh, eh bien, a apporté les, les principes d'égalité, de révolution, euh, d'universalité de, des droits, euh, euh, à travers son histoire. Et j'ai voulu, en fait, répondre à deux choses, deux choses qui me choquaient. La première chose, c'est la mainmise, des euh, éléments les plus réactionnaires sur le débat public, l'idée euh, que notre euh, nation était un, un, le produit d'une histoire euh, close, d'une identité fixe, de quelque chose qui ne pouvait pas évoluer. et, euh, et en gros, j'ai voulu montrer que non, nous sommes les produits de mélange d'échanges depuis euh, des siècles et des siècles et c'est ça qui a fait euh, notre République et notre France. Et euh, la deuxième chose, j'ai voulu répondre aussi au silence assourdissant, des euh, intellectuels dits de gauche, avant c'était un pléonasme, aujourd'hui c'est devenu quasi une contradiction dans les termes, euh, Et qui euh, en gros avaient du mal à, à assumer, euh, de porter une vision collective, un, un, une vision d'un destin commun pour le peuple français. Et donc à s'opposer à la mainmise des Zemmour, des De Villiers et des autres euh, sur le récit français, sur euh, la manière dont un peuple se perçoit. Je suis parti d'un sondage qui est un sondage mené par un centre américain à travers le monde, le Pew Center. Et ce sondage, il, il demandait deux choses. D'abord, il demandait aux gens, vous individuellement, comment analysez-vous votre situation personnelle Et la deuxième question, c'était comment analysez-vous le destin de votre nation Donc, Comment vous vous sentez en tant qu'individu et comment vous vous sentez collectivement en tant que peuple